Euh, bonjour à tous, merci d'être présents. Euh, C'est ma première conférence, du coup, euh, et je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public, du coup s'il y a des petites questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, en fait, pour me reprendre. Euh, je voulais présenter quelque chose d'assez générique, euh, qui s'adaptait aussi au monde numérique, euh, s'il y avait des développeurs dans la salle, mais si vous n'êtes pas du tout développeur, développeuse, il euh, n'y a pas de problème, euh, ça concerne un peu tout le monde. Euh, euh, du coup, merci de votre présence parce qu'on va un petit peu critiquer le monde de la technologie. Euh, et du coup, euh, c'est pas tout le monde qui sait se remettre en cause et qui sait. Enfin, beaucoup de personnes sont ancrées dans la religion qui fait que la technologie peut que nous aider. Et du coup, voilà, si vous êtes là, c'est que vous acceptez un petit peu ce, ce comportement. Donc, merci d'être tolérant là-dessus. Euh, cette conversation. <rire> Cette présentation, elle est, elle est très inspirée de la conférence de Laura Wacrenier, euh, qui est disponible sur le site du Mix IT. C'est un événement qui est sur Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc la vidéo est disponible, euh, qui est une présentation sur le daltonisme en fait, et dont la principale conclusion, c'est que des petits changements au niveau du design en fait permettaient de faire d'inclure vraiment une population qui avait beaucoup de difficultés. Et du coup, j'ai repris ce concept, donc euh, de petites modifications au niveau du développement ou du monde numérique pour euh, vraiment inclure un maximum de personnes. Euh, et du coup, quand on parle de technologie, c'est assez difficile euh, de traiter le sujet, en fait. Euh, je ne sais pas si des gens reconnaissent cette image, c'est la vidéo qui s'appelle Collateral Murder qui a été publiée par Wikileaks et qui montre, en fait, enfin qui a été révélée, où des soldats de la coalition euh, ont tiré en fait sur des médias. Euh, du coup ça met en avant deux choses, c'est que la technologie en fait elle est utilisée dans la guerre numérique euh, dont la, dont la, comment s'appelle la communication avec Daesh. Euh, Daesh a fait beaucoup, euh, oui Daesh, euh, Isis a fait beaucoup de, de communication sur Internet pour euh, inciter les jeunes. Euh, donc euh, la, le monde numérique en fait est très lié en fait de plus en plus au monde militaire. Et, le, marche pas du tout. Ou, Ok, bah... Euh... Euh... Du coup, la technologie, elle est utilisée du côté militaire, en fait, pour impacter des personnes, pour recruter des personnes. Mais la technologie aussi, elle peut être utilisée pour euh, montrer euh, les atrocités de la guerre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ce qui peut euh, l'être, euh, dans le cas, par exemple, de ce... cette vidéo. Euh, dans la web-série Tchernobyl, je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vue dans la salle... Euh... <rire> Euh, on parle du coup de l'accident nucléaire de Tchernobyl, et en fait, au-delà de la difficulté euh, de traitement en fait, de l'explosion nucléaire, en fait, la série a décidé de s'attarder sur un des personnages qui a un impact qui est assez faible. En fait, on va lui demander en fait, de tuer les chiens errants qui sont restés sur Tchernobyl. Et euh, c'est un jeune qui ne s'est jamais servi d'un fusil, qui va devoir faire ça. Et en fait, c'est un impact qui est, qui est vraiment plus vicieux, en fait, qu'on n'aurait pas tendance à imaginer. On sait que le réacteur a explosé, on sait que le sol est pollué, on sait qu'il y a des populations qui, sont, qui ont dû être déplacées, dans des, qui ont dû reconstruire leur vie dans, une, dans un nouvel endroit. Et la série, en fait, s'est attardée sur le, le comportement qui a impacté vraiment beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens à une dose enfin, pour des raisons en fait, qu'on ne connaîtrait pas. Euh, et aujourd'hui, je voulais un petit peu parler aussi de ces impacts-là de la technologie, des impacts un peu euh, pervers, qui sont plutôt minimes, mais qui ne sont pas très connues, en fait. Euh... J'ai le temps. Donc on dit souvent que la technologie, c'est un outil et que c'est son utilisation qui la rend bonne ou mauvaise. Euh, en fait, voilà, moi je mets souvent, parce que euh, dans certains cas, la technologie, elle est vraiment créée, elle est vraiment conçue, en fait, dès le début, pour euh, nuire. Euh, donc, euh, mais dans certains cas, en fait, on a vraiment une... Euh, un espèce d'équilibre en fait entre le bon et le mauvais et il y a un exemple qui est assez récent en fait avec OpenStreetMap j'ai essayé de prendre des exemples plutôt récents euh, Numérama a publié un article qui disait euh, qui sait qui dont euh, qui cartographie la Corée du Nord et on s'est rendu compte qu'il y avait des contributeurs en fait qui cartographiaient qui étaient basés en Europe qui cartographiaient la Corée du Nord pour indiquer les lieux de passage pour s'évader de la Corée du Nord et dans un autre euh, schéma totalement différent, beaucoup de personnes en fait, ont cherché à rejoindre euh, le bus qui, est, qui a été rendu par le film Into the Wild euh, en Alaska. Et cette année, en il fait, y a une touriste qui a décidé d'aller voir ce bus et qui est morte durant le périple pour essayer de rejoindre un bus. Donc, en fait, la cartographie, euh, en fonction de l'usage, euh, il peut avoir un effet euh, pervers ou pas pervers. Euh... Donc au niveau de la technologie, en fait, on va impacter euh, beaucoup de points. On va survoler certains points parce que mon but, c'est pas, enfin, pas de vraiment tout présenter. Et vu qu'on est en une conférence Python, eh ben, on va essayer de parler de solutions. Euh, déjà au niveau de l'environnement. Alors l'environnement, ça passe euh, en quatre points. En fait, on a déjà la production de, du produit, on a l'utilisation, on a éventuellement une réutilisation du produit et le recyclage. Donc certains Produits, en fait, on les dit verts, mais ils sont verts qu'au niveau d'une de leurs phases. Et euh, ils sont, au niveau carbone, en fait, ils ne sont pas bons au niveau du reste. Euh, au niveau technologie, bah, on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Euh, au niveau de la production, il y, y a un magnifique livre qui est sorti, euh, qui parle de la guerre des, la, des ressources, en fait, qui s'appelle « Les métaux et les terres rares euh, ». Et j'ai appris cette année qu'il était en conférence, je crois, sur YouTube. Du coup, si vous aimez le format lecture, vous pouvez. Si vous aimez le format vidéo, voilà, vous avez le choix. Au niveau de l'utilisation, euh, on a beaucoup d'exemples aussi. Il y a le bitcoin et internet qui sont souvent pointés du doigt pour la consommation électrique. On ne va pas vraiment en parler. Et au niveau de la réutilisation, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, euh, on, a un, on a une mode vraiment du, du produit vraiment compact, vraiment, vraiment fin, vraiment léger. Et du coup, on ne pense pas au côté amovible et euh, on en arrive à souder même les rames et les batteries. Ce qui fait que dès lors où un composant va s'abîmer, bah, tout, tout est acheté. Euh, on a un problème au niveau des pièges de rechange aussi, euh, qui sont très très rarement mis à disposition. On considère que vous allez changer de téléphone, on ne considère pas que vous allez vraiment le réparer. Et on considère, au niveau logiciel, en fait, on a des problèmes aussi à gérer plusieurs utilisateurs. Généralement, on considère qu'il n'y a qu'un utilisateur et la l'opération disons de reset usine, euh, elle n'est pas vraiment accessible en fait, aux gens. Donc certaines personnes en fait, préfèrent garder leur matériel plutôt que de le revendre parce qu'ils ont peur que les données soient récupérées. En fait. euh, au niveau du recyclage, bah, là on a beaucoup de problèmes. Euh, les métaux, quand on les récupère, en fait, on fait des alliages, on fait des fusions et on, après on ne pourra pas forcément les, les défusionner. Euh, on a un problème au niveau de la récupération avec les trottinettes électriques, et on en reparlera. On a un problème euh, sur les filières de traitement, parce que c'est un boulot que personne ne veut faire, et du coup ça se fait généralement un peu à l'étranger. Et sur le recyclage, parce que certains... voilà, on a des polémiques aussi sur le recyclage. Donc au niveau de l'environnement, le, on a beaucoup de bilans contrastés, et on est plutôt dans le négatif. Au niveau économique, on est assez mal parti du côté France parce qu'on n'a pas de ressources, pas, pas de matières premières. Et du coup, les personnes qui ont de la matière première, en fait, ils vont avoir cette puissance économique grâce à la technologie. En fait, on a le côté historique, bon, la Silicon Valley qui monopolise. On a la production à l'étranger qui fait que certains constructeurs, en fait, ils regardent si dans les chaînes de montage, en fait, ils n'ont pas eu des produits, des, leurs produits, en fait. Euh, ils n'ont pas de petites puces espions. Et on a des investissements euh, qui viennent de l'étranger. Euh, alors pas chez nous, je ne sais pas si quelqu'un a suivi une histoire en Afrique. Euh, je n'ai pas envie de... Oui, je citerai volontairement euh, aucune entreprise. Euh, donc euh, avec euh, quelqu'un qui a euh, investi dans un bâtiment. Et en fait, on s'est rendu compte, apparemment, que bah, les serveurs envoyaient les données dans un pays euh, étranger. En fait. Ils faisaient des sauvegardes pendant la nuit de tout ce qui se disait dans le bâtiment. qu'ils avaient câblé. Donc, euh, des, des puissances étrangères en fait, qui utilisent euh, l'investissement en fait, pour euh, espionner euh, certains territoires. Euh, au niveau économique, on a un concept de monopole qui entraîne un autre monopole. Euh, et suivant votre génération, vous avez euh, l'exemple le, très connu de quand on a un monopole sur un navigateur. Euh, quand on a un monopole de, du système d'exploitation, on a le monopole sur le navigateur. Donc, il y a deux exemples assez connus. On a des revendeurs qui vont profiter de leurs statistiques de revente aussi pour euh, devenir producteurs avec des produits euh, souvent qui, qui, qui sont dénominés comme Basics. Euh, et on a les médias sociaux euh, qui sont, par un effet que je ne me souviens plus, qui vont devenir en fait, utilisés par euh, certains gouvernements parce que, vu que tout le monde y sont, bah, le gouvernement les utilise. Puis, vu que le gouvernement les utilise, bah, tout le monde y a, euh, on a ce, cette chaîne. Euh, j'ai pas envie d'en parler vraiment. Est-ce que la technologie, est-ce que, est que les grandes puissances technologiques ont un pouvoir au niveau du gouvernement Je pense que c'est un sujet qui est très sensible. Euh, et au niveau de l'économie, en fait, on a une certaine dépendance parce que beaucoup de nos services, en fait, euh, nécessitent la technologie, beaucoup de notre vie, de notre confort, surtout avec tout ce qui est connecté. Et euh, en cas de coupure d'Internet, en fait, on aurait énormément de problèmes, surtout que ça arrive, parfois. Donc, la société, maintenant, euh, alors moi, je n'ai pas de smartphone, et du coup, dans la vie de tous les jours, en fait on se rend compte que c'est assez difficile, parce que, euh, donc, c'est un choix. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça, euh, mais c'est une certaine pression sociale euh, qui va pousser les gens, en fait, à, à utiliser ou non un service. Et en fait, ça se ressent aussi Surtout, surtout, chez les jeunes. Euh, donc les jeunes, ils sont très très sensibilisés à ça, et il y a vraiment des gens qui, qui, bah, pour être intégrés en fait dans leur classe, qui vont utiliser des choses, qui vont utiliser une technologie qui n'acceptent n'accepte pas en fait, mais qui, voilà. Donc la technologie, en fait, elle va pousser en fait des gens à changer leur comportement. Et en fait, ça, c'est un exemple qui est très connu parce que je pense qu'il se produit partout en France. Euh, nous, en Alsace, ça, de... ça s'est fait connaître il n'y a pas très longtemps. Euh, on commence à supprimer les tickets, les bornes qui permettent de récupérer les tickets de train. Et du coup, toutes les personnes âgées, en fait, on leur dit « vous utilisez Internet ». Et c'est un gros problème, parce qu'ils n'utilisent pas forcément Internet, ils n'ont pas forcément accès à des cartes bancaires. Euh, ce qui fait que c'est un peu un cycle euh, qui exclut en fait, plus... Euh, chez les jeunes et beaucoup aussi chez les personnes âgées euh, et ça se passe sur beaucoup de choses alors on parle souvent des médias sociaux parce qu'il euh, il faut y être euh, pour des raisons x ou y euh, les smartphones c'est aussi quelque chose à voir absolument et aujourd'hui c'est sur la fibre parce qu'en fait certains services en fait vont nécessiter la fibre optique et euh, Certains services en fait, vont utiliser la fibre optique et du coup, vous l'avez pas, vous êtes privé de service. Et euh, ça entraîne en fait, euh, cette, enfin, cette pression en fait, pour, euh, pour changer ses habitudes comportementales. Euh, au niveau de la société, on peut parler des livraisons à vélo donc avec des bonus pour la vitesse donc qui, enfin, qui ont provoqué des accidents et qui font que beaucoup de prestataires, enfin, d'indépendants en fait, vont utiliser des autres moyens de locomotion que le vélo. Euh, et certaines en fait, sociétés, donc c'est un choix technique, vous voyez le trajet que vous allez faire une fois que vous l'avez accepté. Donc vous pouvez vous retrouver une fois après avoir accepté votre trajet à vélo, à refaire 15 ou 20 km. Et ça a été très mis en avant cette année avec la canicule par certains journaux. Euh, et il y a un reportage aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui montre que certaines sociétés en fait, de livraison utilisent le GPS des employés, parce que tous les employés sont obligés en fait, d'avoir l'application le, de l'entreprise avec le GPS, et donc ils ont utilisé ce GPS en fait, pour suivre leurs salariés, et du coup ils savaient qu'ils étaient à tel endroit, à telle heure, et donc c'était la manifestation euh, Place de la République à Paris, je crois. Et il y a eu un petit problème de GPS aussi qui était mal calibré, et ce qui fait que des livreurs se sont retrouvés avec leur vélo sur les rocades qui étaient réservés aux voitures. Euh, il y a beaucoup de problèmes avec les livreurs à vélo, on peut en parler, on peut en parler beaucoup, ce beaucoup. n'est pas vraiment le sujet. On peut parler aussi des trottinettes, Donc, du, dès lors où on a décidé de faire du free floating, euh, où la trottinette était disponible et posable à, à n'importe quel endroit, en fait ça entraîne deux conséquences techniques c'est que vous ne pouvez pas la recharger, et du coup, vous allez devoir faire appel à des prestations des prestataires qui vont être obligés de recharger ça. Donc, il y a des prestataires qui ont utilisé des groupes électrogènes pour recharger des trottinettes électriques. Ce n'était pas très, tellement écologique euh, sur le principe. Et en fait, dès lors, où vous n'avez pas la station, euh, vous avez un autre problème, euh, c'est que les gens, ils s'en foutent. Et du coup, ils les balancent. Et du coup, les trottinettes, en fait, elles ont une... Pour être rentable, en fait, on estime que... Il faut qu'elles restent 18 mois sur le terrain, mais en fait elles n'y restent que 12 parce que elles sont tellement dégradées, elles vont tellement être, euh, voilà, il euh, y a des mouvements anti-trottinette donc ils vont les détruire. Donc en fait il voilà, le fait de pas avoir mis deux stations en fait vous, vous vous héritez de deux problèmes euh, qui sont euh, dépendent de l'électricité et puis dépendent de la bonne volonté des gens, disons, à traiter ces trottinettes correctement. Et au niveau de la société, il y a une petite anecdote qui n'est pas très, voilà, très, très connue aussi, euh, dont je voulais parler. Euh, on a beaucoup eu de problèmes en France avec Parcoursup, euh, la première version qui n'était pas très stable. Euh, en Inde, ils ont eu un petit problème. Euh, apparemment, un logiciel a fait une erreur et a dit à des étudiants qu'ils avaient loupé un examen. Et en fait, il y a 20 de ces étudiants qui voulaient vraiment cet examen et qui se sont suicidés euh, parce que, euh, voilà, en fonction du pays, on a un comportement qui est vraiment différent. Et donc, la technologie, euh, elle peut être plus ou moins grave en, fait, en fonction des frontières. Et en parlant de morale, ah j'ai cité l'entreprise, désolé. Euh, y a, en fait, on se rend compte qu'en dépendant d'un pays, de technologie d'un seul pays, bah on hérite aussi de, des morales et des mœurs de ce pays. Et du coup, on a eu une censure, nous, en France, euh, au niveau de certains tableaux, de certaines œuvres, parce que euh, ça ne respecte pas la morale de certains pays. Euh, et il y a des impacts économiques euh, moins connus, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc GitHub a mis à l'écart, suite à des décisions euh, purement politiques, en fait, certains pays, comme l'Iran, et du coup, en Iran, on a certains projets open source qui sont développés, et donc du coup des contributeurs open source sont des contributeurs open source sont vus euh, perdre leur accès en fait, à GitHub euh, à cause de décisions purement politiques. Euh, et il y a eu un autre événement, plus dans le monde de JavaScript. Euh, un NPM qui est, qui est une entreprise en fait, qui gère des dépôts, qui a. Énerver un développeur, le développeur a décidé de retirer toutes ses librairies. Et en fait, on a tellement un jeu de dépendance euh, sur NPM qui fait que euh, beaucoup de projets ont été bloqués en fait temporairement à cause euh, d'une décision d'un développeur. Donc on a, un, on a une très grosse dépendance au niveau des lois, au niveau de l'économie, au niveau de la... Au niveau des lois, au niveau de l'économie, au niveau de au niveau des développeurs eux-mêmes, en fait. Et euh, ça pose des problèmes au niveau de la sécurité, euh, parce qu'en fait, votre application, à un moment, elle va marcher, et en fait, dans des cas critiques, il faut absolument qu'elle marche. Et si vous dites, euh, bah, on va laisser euh, l'utilisateur, on va lui donner une minute pour accepter de redémarrer, bah, ça ne passe pas dans tous les cas, en fait. Euh, on va parler de la vie privée, parce qu'il faut en parler, et je mets trop de temps à en parler, donc on va rapidement, euh, la vie privée c'est quelque chose de très important, ça concerne tout le monde en fait, autant des journalistes, des activistes, et je parle des forces de l'ordre parce que c'est pareil, c'est arrivé il y a quelques jours. Euh, ça concerne le grand public aussi, si vous êtes artiste, euh, vous pouvez être très vite embêter pour des tweets que vous avez postés il y a 10 ans, 20 ans. Il euh, y a eu des problèmes avec les sites de rencontre, avec euh, voilà, des, des personnes qui n'assumaient pas et qui, pareil, euh, ont terminé en suicide. Euh, et aujourd'hui, avec Internet, en fait, l'harcèlement, ce n'est plus vraiment des, des mots, ce n'est plus vraiment des tweets. En fait, ça vient à des actes concrets. Euh, donc, euh, il faut faire très attention avec ça. Et au niveau de la vie privée, c'est pareil, il y a un exemple assez assez euh, pas très connu c'est d'une entreprise qui s'est dit tiens si, euh, si on prenait toutes les données de nos clients qu'on les mettait en ligne et qu'on disait ah qui se balade à droite à gauche qui fait la plus grande distance qui euh, court le plus fréquemment euh, ça paraissait être une bonne idée du coup ils ont diffusé ça ils ont diffusé tous les parcours GPS des gens qui portaient euh, les, leurs produits en fait euh, c'est une entreprise sportive et du coup quelqu'un a tracé les les, graphiques, les tracés, les parcours sur une carte. Et il s'est dit, bah, tiens, c'est bizarre, il y a des gars qui courent en plein milieu du désert. Euh, c'est bizarre, il y a des gars qui courent euh, aux frontières euh, tous, les, tous les matins à tel horaire. Euh, voilà. et en fait, on s'est rendu compte euh, que c'était... Donc là, dans ce cas-là, c'est une base militaire aux États-Unis. Euh, c'est une base militaire américaine euh, dans un des déserts. Euh, ou qui sont cachés en fait, sur les maps, mais où les, les soldats n'avaient en fait, pas éteint leur, euh, leur périphérique GPS. Donc en fait, la fuite de données, euh, au-delà de, du côté, euh, c'est juste des données, c'est juste des tracés GPS. En fait, c'est l'interprétation qu'on va en faire qui fait que ça va être très dangereux. Et ça, c'est un problème qu'on a avec le grand public, c'est que pour eux, c'est juste des données. Euh, nous avec le concept de Big Data on récupère beaucoup beaucoup, beaucoup de données et ce qui fait qu'on peut interpréter ces données de manière totalement différente euh, et on peut faire une analyse très approfondie et on peut aller dans de la vie privée ou voir euh, bah là, du, du secret militaire euh, au niveau de la vie privée il bah, y a les manifestations à Hong Kong aussi, qui ont montré euh, beaucoup de choses euh, donc les manifestants cherchaient à protéger leur vie privée tout en manifestant, donc ils n'ont pas utilisé leur carte de crédit, ils ont utilisé beaucoup de liquide. Euh, la dernière invention, peut-être la plus géniale, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de se couvrir le visage. Et donc pour empêcher la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, ils ont en fait inventé des espèces de casquettes qui font projecteur et qui en fait floutent le visage. Euh, euh, voilà, je ne peux pas lancer la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose à voir. Donc il y a beaucoup de, en fait, d'innovations technologiques pour lutter contre la surveillance technologique. Euh, et au niveau de la technologie, en fait, elle influence la technologie elle-même. Euh, alors, c'est très simple, c'est qu'en fonction des formations, vous allez développer des projets. En fonction de ces projets, vous allez éventuellement écrire des articles qui parlent de ces... C'est cette ressource, de, vous allez lui donner de la visibilité, et en fonction de la visibilité, bah, vous allez euh, redéfinir les formations. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver des formations euh, cloud qui ne seraient pas sur du euh, Amazon Web Service, en fait, tout simplement parce que euh, tout le monde l'utilise, du coup, tout le monde va faire de la formation, du coup, vu que tout le monde l'utilise, bah, tout le monde va former là-dessus. Euh, c'est un cercle vicieux. On a aussi un petit problème avec l'expérience programmée, parce que beaucoup de personnes utilisent Electron, et, euh, du coup ça consomme pas trop mal euh, au niveau de la RAM donc on met HS euh, pas mal d'anciennes machines euh, et euh, voilà on parle pas beaucoup de tous les autres problèmes parce que la liste est vraiment vraiment très longue donc j'ai vraiment essayé de couper euh, hier soir pour euh, pas trop parler longtemps euh, donc il y a de l'addiction il y a les influenceurs donc qui vont faire que vous allez euh vous allez euh, avoir des influenceurs qui vont se rendre dans un pays, dans une rue pas très connue, qui vont faire euh, un clip ici et la rue va être très, très, très, très connue. Euh, L'influenceur, il peut être aussi technologique avec Oise, qui a entraîné euh, beaucoup, beaucoup de voitures dans soit des rues piétonnes, euh, soit des chemins de terre euh, complètement inaccessibles à des voitures. Euh, on peut parler du dark design, donc c'est les, les petits compteurs qui vous dites euh, « il faut vite cliquer ici parce que dans une minute, euh, l'offre est plus valide ». Euh, la fracture numérique, des fake news, des erreurs d'interprétation de, de l'intelligence artificielle et de la revente des données. En fait, il y a des problèmes qui apparaissent tout le temps, tout le temps. Donc faire cette conférence, c'était changer de contenu à peu près euh, toutes les semaines pour ajouter des slides, c'était assez compliqué. Euh, parce qu'au final, on met en prod des idées qui sont vraiment expérimentales et on voit, parce que c'est très simple de mettre en prod euh, un concept, et on voit avec le temps, avec l'usage, qu'est-ce que ce projet devient et euh, Ça pose beaucoup beaucoup de problèmes. Euh, au niveau des solutions, en fait, il euh, y a plusieurs pistes, il y a plusieurs moyens, et il y en a qui sont assez originaux. Il euh, y avait celui de stocker l'énergie qui est inutilisée des éoliennes. Donc tout le monde pensera à des batteries. Euh, beaucoup de gens ont dit bah ouais, mais les batteries, en fait, c'est pas si terrible que ça. Ça a une certaine durée de vie. Donc il y a une société qui s'est dit, bah, plutôt que d'utiliser des batteries, quand on a de l'énergie, en fait, on va l'utiliser pour monter des blocs de béton. Et quand on, quand on a besoin d'énergie, en fait, on va laisser tomber ces blocs de béton, et en fait euh, le... la gravité va faire qu'on va produire de l'énergie en laissant tomber le bloc de béton. Euh, donc c'est critiquable, hein, parce que niveau, euh, niveau paysage, ce n'est pas terrible de voir des, des colonnes de béton. Euh, moi j'aime pas vraiment ça, mais en fait c'est une manière de voir aussi que euh, parfois la batterie c'est pas vraiment le meilleur moyen, il y a aussi des moyens, euh, et on parle là de low tech, c'est un terme euh, assez connu, euh, qui se répand beaucoup. Il euh, y a beaucoup de projets en fait qui sont intéressés au sujet, donc c'est vrai qu'on part, on est très sensible au sujet, donc on part vers de, de bonnes idées, il y a les téléphones modulaires, les chargeurs qui sont devenus uniformes, donc quand vous jetez votre téléphone, au moins vous n'avez plus acheté les, les chargeurs, c'est un petit quelque chose. Il y a les sites comme iFixit, euh, les Fab Labs, une loi qui part sur l'indice de réparabilité de, des lave-linges, de tout ce qui est périphérique. Et il y a des événements, par exemple, qui vont utiliser des eco cup qui seront génériques, par exemple, pour pouvoir les réutiliser l'année suivante. Ils n'ont pas de problème de stock, ils n'ont pas de problème... Il y a beaucoup de solutions. Et vu qu'on s'inspire tous les uns les autres, euh, bah moi, je pense qu'on est plutôt bien parti, en fait, pour, pour, pour aller dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail. Et l'un des travails les plus intéressants, en fait, c'est de reprendre l'humain et de le mettre au cœur même de la technologie. Et moi, je participe à un événement qui s'appelle le Hacking Health où on étudie, on est tous des étudiants dans différents domaines euh, pour, en fait, euh, inclure un maximum de personnes pour euh, utiliser la technologie, mais à destination des personnes ouais, justement qui ne savent pas l'utiliser, ou des personnes âgées, ou pour vraiment aider les personnes. Et je pense que c'est vraiment une solution. C'est de, de partir dès le début et de créer des logiciels, mais en pensant déjà à la personne en premier lieu. Euh, il y a d'autres initiatives, euh, il y a Tech4Good et il y a beaucoup de sites en fait, qui proposent en tant que développeur de participer euh, pour aider des associations, pour aider, euh, voilà, pour, euh, pour réduire un petit peu le, le fossé euh, numérique et les difficultés qu'ils peuvent avoir. En tant qu'acteur du numérique, qu'est-ce qu'on peut faire Donc à destination des développeurs, euh, on peut parler modularité, donc euh, faire des modules, faire des plugins pour euh, éviter des applications trop lourdes. On peut éviter les services externes, genre euh, l'autologin euh, Google, Facebook, euh, pour ceux qui n'ont pas de compte. Euh, je sais que c'est beaucoup de développement en plus, du coup, mais euh, voilà. Il euh, y a l'anonymat des données, c'est très très important. Euh, L'open source, en fin de vie, pour éventuellement que votre application, en fait, elle soit réutilisée. En fait, c'est euh, pareil pour les APK, euh, pour ceux qui n'auraient pas euh, ni iOS, ni euh, le store de Google, euh, et ça va être vrai avec euh, bah, les systèmes Linux là, qui sont en train d'essayer de se développer sur, euh, sur smartphone. Euh, et en fait, on peut, ouais, le plus important, c'est vraiment de demander et de voir avec votre utilisateur, qu'est-ce qu'il fait de l'application, comment il l'utilise lui, et puis euh, vraiment d'adapter, de recentrer vraiment la technologie sur l'utilisateur. Donc quand je dis « regardez, voilà, toujours avec respect, espionnez pas votre utilisateur en collectant toutes ces données, il y a bien assez de personnes qui le font euh, ». Pensez à l'accessibilité la, au minimalisme. Euh... Ouais. Euh, en résumé, euh, la visibilité aujourd'hui est mondiale, ce qui fait que votre technologie, elle va, dé... elle va arriver sur Internet, elle va être prise par plusieurs personnes, et sur Internet, il n'y a pas que des bonnes personnes. Euh, Au-delà de, des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, bah, il y a le choix, les différentes cultures, ce qui fait que vos bugs bah, voilà, avec l'Inde n'aura pas le même effet qu'en France. Euh, les produits ne sont pas si éphémères que ça. Vous pensez que votre logiciel il va durer deux ans juste pour la version de, de ce téléphone-là bah, Non, en fait, il va peut-être être utilisé pendant très très très longtemps. Donc il faut vraiment penser à sa fin de vie, disons. Et que du coup, les petits choix que vous allez faire dès le début, bah, ils vont avoir de grosses conséquences. Donc s'il y a vraiment une idée, euh, s'il y a vraiment des choses vraiment à faire pour euh, que la technologie en fait, elle parte dans un avenir plus positif, plus inclusif, c'est vraiment d'informer les utilisateurs euh, au niveau de l'importance des données, au niveau de comment fonctionne la technologie et de ce qu'il faut en faire, et de transmettre en fait à tous euh, en fait, les tous, toutes euh, les connaissances en fait, que vous avez. Euh, parce que c'est très important en fait, d'inclure un maximum de personnes. La question le, la plus importante en fait, et la plus simple, c'est de se poser la question, justement, quel est l'impact de cette technologie-là et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en fait, pour, euh, pour changer les choses. Euh, merci à tous. Euh, pour ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de conférences euh, à la PyCon euh, qui vont parler de sujets euh, au niveau de la technologie. Donc on va parler de privacy by design euh, cet après-midi, d'inclusion avec euh, Python pour tous. Euh, la plénière ce soir, ça va parler de comportement. Euh, dimanche, dans cette salle, euh, on parlera d'inclusion aussi avec les autres personnes et... Dimanche après-midi, on parlera de Witness Angel, qui est un projet bah, justement d'utiliser la technologie pour euh, la justice. Euh, voilà, voilà. Et je n'ai pas mis mes slides. Ils euh, sont pas encore disponibles sur Internet. Je suis désolé. Il euh, y a beaucoup de ressources si vous voulez vous intéresser à ce sujet-là. Il euh, y a les médias traditionnels. Euh, je vous rappelle euh, ouais, la petite conférence de Laura sur euh, le daltonisme. C'est très, très intéressant, même si vous ne vous sentez pas trop concerné. C'est euh, accessible à tout le monde et c'est très euh, ludique. Euh, Numéramap, et C'Impact, ils parlent beaucoup aussi de technologie. Euh, et en plus politique, il y a un, le mouton numérique et uber Strika, je ne suis pas sûre de l'orthographe. Voilà, merci. Et du coup, pour ceux qui veulent y aller, euh, bah, je le rappelle, les food trucks qui sont disponibles devant l'accueil, euh, c'est 4 à 12 euros... Et il y a trois food trucks différents. Euh, voilà. Si vous avez des questions... Oui Je euh, suis très spécifique pour un point. Euh, je pourrais dire que pour l'expérience de ne pas avoir de smartphone, est-ce que par hasard, tu as écrit un article en blog sur le budget Alors, est-ce que j'ai écrit un article sur le fait de ne pas avoir de smartphone euh, Non, parce que... Non, ouais. Ok. <rire> ah, D'autres questions Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu suggères euh, pour euh, les, les conseils que tu donnes euh, sur euh, prendre en compte les impacts de ce qu'on fait Comment euh, tu ferais pour les, pour que ça soit appliqué, en particulier en entreprise En fait, on s'en fout complètement. Euh, alors, c'est très difficile. Euh, du coup, quand Laura a fait sa conférence, elle a dit, euh, au début, on l'a on ne prenait pas en compte en fait, son avis, alors qu'il y avait déjà un daltonien dans l'équipe. Euh, je pense que c'est ouais, très complexe, euh, parce que l'entreprise se concentre vraiment sur le produit, plutôt que vraiment sur l'utilisateur. Après, bon, on parle des grandes entreprises. Euh, en tant que développeur, ouais, je pense qu'il faut initier le mouvement et puis proposer. Et euh, après, ouais, c'est la force de conviction de chacun, je pense. J'ai pas vraiment ouais, de solution là-dessus. Euh, je parle surtout de, ouais, du monde associatif, enfin, de, des initiatives euh, plutôt associatives ouais, qui, qui cherchent à résoudre les problèmes euh, que des entreprises. Ah, désolé. Euh, oui, en bas. Oui j'avais une une proposition de suggestion pour la, la question que vous avez posée, c'est que simplement ça s'appelle la loi, euh, le principe de réseau. Il euh, y a une conférence de Benjamin Bayard où il a dit, euh, il parlait TV, privé, il a dit simplement euh, un problème collectif ne peut pas être résolu par des solutions individuelles. Euh, là, on est sur des problèmes collectifs, un problème de terre ensemble, ensemble, donc il y a un moment il faut se prendre les mains et aller changer la loi pour que la loi euh, soit respectueuse et que les entreprises aussi puissent être. Euh, soient obligées de la respecter. Euh, voilà. Et du coup, pour répéter juste la question, bah, du, la proposition, voilà, c'est de faire un pacte euh, au niveau de la loi. Euh, en résumé, parce que du coup, j'ai oublié la citation, désolé. Euh, oui, au-dessus. Toujours pareil sur, euh, sur comment est-ce qu'on a arriver à faire ça. Moi, je suis convaincu que, euh, pareil sur ces mêmes des de, de tous, de de de de de de je suis convaincu que ça peut être des belles revendications sanitaires, Ouais, du coup, c est... C est... C est... Oui, au niveau des syndicats et à ce propos, il y a pareil, c'est un des, des... Mmh. nombreux exemples que j'ai par pris euh, sur YouTube, euh, sur euh, GitHub euh, Certains développeurs chinois en fait, ont créé une licence qui spécifiait que pour utiliser cette, enfin, le produit créé par cette licence, il ne fallait pas faire travailler ses employés plus d'un certain nombre d'heures. En fait. euh, je ne sais plus le nom de la licence, mais euh, voilà, il y a la technologie qui est utilisée aussi un peu dans ce sens-là pour faire euh, euh, sensibiliser le grand public en fait, à, à des problèmes euh, plus politiques, et puis essayer de faire euh, ouais, euh, une intervention soit syndicale, soit politique. Euh, D'autres questions Oui Pour aller chercher sur euh, l'aspect syndical, une fois en start-up, c'est un peu compliqué. Euh, c'est pas euh, endroit où c'est mieux organisé. Et toujours sur la même question, un truc qui marche bien en l'entreprise, fait, c'est qu'on parle d'argent. Et en optimisant la performance, tu as aussi une association euh, énergétique et ta facture AWS va se trouver réduite en optimisant son application et en utilisant beaucoup moins d'énergie aussi. Ok, du coup pour la transcription vidéo, euh, l'idée c'est de mettre en avant en fait, la réduction, euh, pff, la réduction de la facture en fait, qui sera opérée par euh, l'optimisation du code. Euh, voilà. S'il y a des personnes qui sont allouées dans l'entreprise en fait, à charger en fait, de à la, pff, wow, je sais pas comment, comment reformuler ça, ouais. Euh, ouais euh, voilà optimiser le code pour dépendre moins de pour avoir une facture plus allégée en service externe ouais. euh, et donc euh, un impact financier ouais. bon. et énergétique. Et énergétique. Euh, plus de questions? Eh ben merci à tous.